Do ré, fa ré mi, do mi, fa ré mi, do fa, fa ré mi, do ré, fa ré mi, do mi, fa ré mi, do fa...